Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Defitech. Petite incursion lors de Batibo 2017 sur le stand Gaguenot, toujours avec Olivier, le chef produit et le spécialiste produit. On va expliquer un four exceptionnel. Alors ça, c'est vrai que c'est un four qui est euh, peu répandu, mais qui est petite pièce de musée, une petite collection quand même. C'est le four EB333 de chez Gaguenot. Explique-nous un petit peu, Olivier, c'est quoi la spécificité, la spécificité pardon, de ce four Que c'est une œuvre d'art parce que c'est une création unique pour les 333 ans de Gaggenau. À l'instar des, des, des, des fours qui sont vendus en, en, aux états unis on a du 90 cm de large avec exceptionnellement, avec cette belle poignée en bakélite, qui, qui, voilà, qui évite de transmettre la chaleur. Je rebondis juste sur ce que tu as dit, c'est que ça a été inspiré quand le patron Gaggenau est allé aux états unis qu'il a vu ces grands fours en fait. Il a importé ça sur le marché européen et qu'il a décidé d'introduire cette œuvre d'art quasi sur le marché européen. Vous voyez cette porte de 3 mm en une pièce, hein, avec de la vaquette ici, et la nouvelle illumination, l'émail bleu euh, typique à Gaggenau, c'est un four pyrolytique où tout peut aller dans la pyrolyse, sauf peut-être pour les, les questions euh, de la, la grille. Au niveau des... Je veux juste préciser quelque chose, Donc en 3 mm c'est extrêmement lourd, alors on peut voir que la fermeture est douce, et l'ouverture également est douce. C'est le soft opening et le soft close pour la, dans la terminologie qui rend ce four extrêmement pratique à l'usage. Alors, on connaît bien Gaggenau. Il y a déjà des vidéos qui ont été tournées au sujet de Gaggenau au, au magasin. Donc vous, vous connaissez la marque. On a d'ailleurs une cuisine active en Gaggenau. Petite particularité ici, on peut avoir des boutons noirs en option. Alors voilà, c'est vraiment pour un petit détail, mais quelquefois pour compléter un peu la gamme, au lieu des boutons chromés, on peut avoir ces petits boutons noirs en, en option sur ce four. Euh, petite précision également Olivier au niveau de l'éclairage parce que c'est un peu plus complet, ce n'est pas une simple ampoule, il y a un peu plus qu'une ampoule dans ce four. Ben, c'est un éclairage là, qui est beaucoup plus large évidemment parce qu'on n'est pas en 60 on est en 90 cm donc on a une illumination parfaite autant du dessus que sur le côté. On a euh, sur le côté ici une, une, une grande lumière, donc on a pour avoir une vision claire de tout ce qui est cuisiné dans le four. Une nouveauté également chez Gaguenot, là c'est des, des, petites, des petites merveilles parce qu'il faut les appeler comme ça. Venez voir à l'intérieur du lave-vaisselle, euh, Olivier, explique-nous un peu pourquoi est-ce qu'on présente ce lave-vaisselle, qu'est-ce qu'il a de spécifique c'est le lave-vaisselle le plus optimal qui existe pour le moment. Maintenant, mais qu'on soit gaucher ou droitier, si on exerce une pression, plus moyen de désaxer le panier de bas. Du Ce qui bas. arrive quand même régulièrement. Hein. Ce qui arrive régulièrement, surtout quand il est chargé de vaisselle, c'est un peu mieux. On a le choix soit d'avoir le, le, le panier, soit d'avoir le tiroir. Et quand on parle du panier supérieur ainsi que du tiroir, ils sont, on peut les sortir à 100%. Alors ça, je vais vraiment mettre un petit focus là-dessus, parce que c'est vrai que la plupart des lave-vaisselle s'arrêtent ici. 75, 75. Et on doit toujours un peu, on galère toujours un peu pour le sortir. doit toujours mettre sa main jusqu'au fond du lave-vaisselle pour ressortir les dernières tasses ou les derniers verres. Ici, c'est le lave-vaisselle qui vient à vous. En plus, vous pouvez le même faire le soir ou la nuit, vous avez une illumination constante avec six modules LED à l'arrière, tout le flanc arrière du lave-vaisselle qui vous illumine. Donc vraiment, la vaisselle vous est pour euh, présenter sur un plateau d'âge. Donc, on, on est bien d'accord, ce n'est pas un prototype, ce n'est pas un lave de présentation, c'est un vrai lave-vaisselle. Les gens peuvent avoir cette lumière, ce fond lumineux chez eux. Mais c'est plus que de la flexibilité, c'est le confort chez vous à la maison à tout instant. Une innovation chez Gaguenot également. Vous connaissez ce four. On a déjà fait des démonstrations en magasin concernant les fours vapeur combinés de chez Gaguenot. Ici, dans les nouveaux modèles, explique-nous un peu, Olivier, quelles sont les nouveautés alors, la nouveauté, pardon. La nouveauté consiste au nettoyage. Alors, le nettoyage de l'inox n'est pas une chose aisée. Hein, mais il ne faut pas non plus le griffer, il faut faire attention. Et il y a plusieurs aspects. Non seulement euh, il faut arriver à enlever les graisses, les éclaboussures de graisse par exemple, parce que c'est un four combi vapeur. Quand on ne travaille qu avec la vapeur, ce ne sera pas. Com -combi, combi vapeur, donc il a la vapeur et également une chaleur tournante, un grill, etc. Donc, il est vraiment combiné. Absolument, combiné. Ce qui veut dire qu'on peut, on peut faire son rôti ou son, son, son, son, son grillade dedans. Et quand on fait ça, et pas uniquement vapeur, il peut y avoir une autre, un autre degré de salissure, c'est-à-dire des éclaboussures de graisse. Ça, c'est plus difficile à enlever sur de l'inox. Pour ne pas le rayer, il existe un nettoyage révolutionnaire qui consiste en deux capsules jointes. Donc, quand on enlève le capuchon bleu, voilà. qui sont reliés par une couche... De, de cire qui va se, dé, se, dé, se détacher de soi-même. Alors la première opération ça dure 3h40 minutes plus ou moins. On n'a rien à faire, hein. on le branche dans le four. On le branche, on a un programme de nettoyage et le nettoyage s'opère tout seul. Alors d'abord il va y avoir un nettoyage du four avec du savon. Une fois que le four est tout à fait nettoyé une, le, la, la cire s'enlève et la deuxième partie du nettoyage commence à s'opérer, c'est-à-dire qu'il y a un détartrage. Là on va après, les, les, après avoir enlevé les graisses, on va enlever le tartre, le calcaire qui se serait déposé sur l'inox. Ensuite, il y a une troisième opération. La troisième opération consiste à, à l'instar du lave-vaisselle, du liquide de rinçage, on va rincer l'intérieur, mais également protéger l'inox pour les prochaines utilisations, pour qu'il n'absorbe moins, voire presque plus, les prochaines salissures. Il prend l'eau, il évacue l'eau, donc il nettoie, il détartre. Il, rin, il, il il protège et il rince, donc on a un résultat 100% nettoyé, propre, sans calcaire, hygiénique, rincé à la fin, puisque c'est avec euh, arrivée d'eau. Et on protège son four et on conserve son four pendant des années. Voilà tous les petits soucis qui peuvent des fois apparaître avec les fours vapeur, l'entretien, le détartral, etc. Tout ça est résolu avec la nouveauté de chez Gaggenau. Merci beaucoup, Olivier, de nous avoir consacré du temps et à très bientôt pour d'autres nouveautés. Merci.